est arrivé en 79. Et en fait, à cause de... C'était déjà euh, euh, la vieille église, parce qu'à l'époque, on l'appelait encore la vieille église, et puis après ça, ça a tout été très politiquement correct. On l'appelait l'ancienne église. Et en fait, pour une histoire trop longue à raconter, on n'avait absolument aucune intention d'acheter une maison. Euh, et Les aléas de la vie ont fait qu'on a discuté d'une maison avec des copains. On a acheté l'indicateur Bertrand et il y avait l'ancienne église qui était à vendre. Elle appartenait à l'époque à Madame Bernard, qui était la mère des, des Béraux. Et elle servait de hangar agricole. Et elle était à vendre. Et ça nous a complètement amusé d'aller voir une église romane à vendre parce que ça nous a complètement fait, fait, fait, fait rêver. Euh, nous, c'est François-Xavier, donc avec qui j'ai acheté cette maison qui, maintenant, malheureusement, est à... toujours à le au cimetière. Et euh, voilà. Et alors, quand, quand on, on est arrivé, donc on a pris contact avec une agence à Nîmes. Euh, on a laissé notre voiture à Nîmes quand on, on a fait cette route entre Nîmes et Uzès que moi je connaissais pas. J'étais complètement estomaqué, émerveillé. Et puis vraiment, j'ai eu un coup de cœur entre Uzès et Balvesé. J'avais le vraiment ce qui s'appelle un coup de cœur. quoi. Hein. Je, je, voilà, et bon, on a vu l'église, c'était absolument incroyable. Il y avait, il y avait euh, euh, l il y avait encore les les cuves à vin, il y avait plein de... enfin, un hangar agricole, hein, c'était quand même assez, assez hallucinant. Ceci étant dit, euh, bon, euh, en passant sur la route, c'était au printemps, et il y avait cette petite maison qui était à vendre, comme en fait, ce n'était pas écrit à vendre, euh, ce, ce village il était complètement endormi, hein, était, il y avait toutes les maisons autour, là, c'était des ruines, il euh, y avait euh, euh, quelques quelques il y avait les bérault il y avait les les il y avait euh, les, les gaillons mais il y avait les pas les gaillons les si les galons Ga, Galon. et, et puis sinon c'était c'est ça avait été déserté pour des tas de raisons que, que, que tu connais et donc c'est aussi une époque où on pouvait acheter une maison une petite maison comme ça pour faire une comparaison, c'était acheter une maison ou acheter une voiture, presque. Hein. C'était, c'était, bon, voilà, c'était une autre époque. Et voilà comment on s'est retrouvé à, voilà comment on s'est retrouvé à Donc euh, vraiment le coup de cœur, euh, l'occasion de l'église qui nous a, qui nous a, qui nous a, bon, fait, a fait rêver, mais pour s'amuser. Et puis on n'avait aucune intention d'acheter une maison et on est là euh, finalement depuis 40 ans. Voilà. Ça c'est pour c'est pour il y avait des bistrots à Bellevesée ce pas Alors, le seul bistrot à Bellevesée, c'était les Chabrols et c'était là où il y a eu le, la, la tentative de euh, d'école Montessori. Et c'était le bistrot, les, les parents Chabrol, les parents d'Olivier, de, de, de, qui tenaient ce, ce, ce café. C'était le seul endroit où il y avait le téléphone. C'était avant qu'ils aient construit ce, ce, ce, ce, qui, ce qui a été pendant longtemps un, un, le grand restaurant de Bellevue de, de Et puis un peu plus tard, alors ça c'est peut-être l'esprit associatif, il y, a eu les, il y a eu les rondées qui étaient arrivées aussi dans ces eaux-là avec des enfants et qui ont euh, créé une association des familles... Euh, euh, agricole, rur, rurale euh, famille, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait et il y a eu des stages de cirque absolument extraordinaires euh, euh, et c'est ça qui a amené l'ouverture de, euh, de, de, de, de à, à l'arbousier du théâtre de verdure euh, parce que c'est là où ils faisaient leur, euh, leur, euh, leur spectacle de fin de, de fin de de stage Et ça a beaucoup marqué toute la génération de de, de de ton, de ton Alors, fils. Alors mon fils a été un monde. fan, un, un de mes neveux Clément. Enfin, il, il venait, euh, il, Tristan qui est revenu là et qui a habité pendant. Un, euh, oui, il y avait il y avait un beau mélange de, de très très très sympathique. Déjà à l'époque. Voilà. Alors l'association, on l'a créée à quelques uns dont. Notre premier président de l'association, c'est Jacques Alain Lachaud qui a fait un tabac là pendant nos, nos mondialités de cette année, puisqu'il avait proposé des. Il a participé à la, à la, au débat avec le sociologue et puis, et puis Sig. Et puis le lendemain et le surlendemain, il y a eu des, des ateliers qu'il a animés pour nous apprendre à. À faire avec nos petits bobos et à bien nous porter, et ça a été le premier président de notre association. Il est ostéopathe, autonomiste et, euh, et sculpteur. Alors, c'est venu comment C'est venu euh, un peu un esprit 68 art, il hein, ne faut, faut pas le nier. Qui... On avait beaucoup de coups de cœur déjà, enfin, sur, pour des artistes qui, pour des raisons dont finalement, on petit à petit on a appris à vraiment pas s'en occuper mais n'avait pas suffisamment de relais dans des dans des galeries dans des choses comme ça et ce qu'on voulait c'est euh, euh, mettre en place avec eux des conditions des très bonnes conditions pour montrer leur travail et pour aussi faire la fête et pour aussi euh, parce que c'était déjà dans les projets de, de l'association à partir de ce travail euh, des euh, transmettre quelque chose de, de, de l'art auprès de publics un peu particuliers. On a travaillé avec euh, euh, une association absolument extraordinaire qui s'appelait euh, l'Atelier du non-faire euh, euh, par rapport au monde plus, psychi de, de, de, de, de plus psychiatrique. Enfin, on... Voilà et donc cette association a... on a on a fait pas mal de choses hein. on a parce qu'on n'avait pas d'argent on n'avait on, on pas un carnet d'adresses extraordinaire mais on voulait euh, voilà ensemble artistes et, et, et l'association monter des des, des des belles choses et dans ma vie, j'ai rencontré Bono et puis euh, avec tous ses projets tous ces... et puis ce, puis ce coup de cœur qu'il a eu lui aussi pour Bellevesée et pour l'église. Mmh. On a réveillé la belle endormie hein, et puisque toute la structure était là et présente pour, euh, pour être support euh, associatif du, du projet. Mmh. Et c'est marrant parce qu'on a appelé « Mondialité de la vieille église » notre projet, parce qu'il y a toujours cette idée d'ici et d'ailleurs, hein, de, de, qu'on est à la fois toujours au cœur de quelque chose et dans quelque chose de protégé, mais qu'il faut toujours aussi penser à l'ailleurs, à l'étranger, à l'autre, pour, pour essayer de faire du commun entre tout ça. C'est pour ça que le mot de mondialité nous avait bien plu. Et en fait, c'est de quoi on se mêle qui, qui, qui visiblement, a fait l'unanimité. De, de, voilà. Ouais, moi, ce qui me paraît important dans le justement dans, l dans le renouvellement de, de Comencemel, c'est que, y compris dans les adhérents de l'association, il y a à la fois, je dirais, un peu des, des, des membres historiques, et puis des, des, un renouvellement, il y, a des, il y a des Parisiens, entre guillemets, et il y a de plus en plus de Belvésiens, on, va, on a, on a deux, deux assises, et moi ça me paraît vraiment intéressant d'avoir ces deux assises, comme tu disais, on a, dans les mondialités on a cette résonance avec un ailleurs et on a aussi cette résonance entre là où on vit et puis ce lieu où on vient en vacances où on a où on a un plaisir un... et on vient se je dirais se, se libérer un petit peu de la contrainte de la ville et je dirais que c'est un lieu inspirant et, et ça complète je dirais que cette, cette double cette double assise est vraiment euh, un fondement de notre de notre activité en tant qu'association.